Bravo, Médine et stop Si nos coureurs arrivent ici, arrivent à Rome et à Palmy, c'est parce que je suis fier de votre de pays, fier des de organisateurs. On a, je pense que c'est le plus de tout de la voie a pour aujourd'hui. L'étape pour bouillante, c'est vraiment une belle étape. Le maillot jaune change de partenaire, change de leader du moins. Et quand on sait que c'est la région Guadeloupe qui sponsorise le maillot jaune, c'est du bonheur, c'est du plaisir pour nous. Je crois que sans la région, la ville de Bouillon, n'aura pas pu accueillir une étape comme celle-ci. Parce qu'on doit être le plus gros sponsor, j'allais dire, du tour, du tour de Guadeloupe. Merci encore pour la région Guadeloupe. En tant que conseillère régionale, je suis donc doublement fière. Fière pour la Guadeloupe et fier pour Bouillante. Vive la Guadeloupe